Bonjour à tous, salut à tous, j'espère que vous allez bien Moi je vais bien par la grâce de Dieu euh, Je vais répondre à la question suivante Bon, envoyez vos questions, hein, parce que c'est ça le principe un peu de ces 5 minutes avec moi-même Vous envoyez des questions et puis je réponds euh, De façon la plus relax possible dans une autre plateau ici avec euh, toutes les personnes qui travaillent avec moi donc c'est pour ça que vous entendez des bruits d'arrière-plan euh, ne dites pas oulala là là, vous pouvez au moins euh, faire attention non, non, non, non, non. c'est ça le but de l'émission euh, je prends un petit temps avec vous pour pouvoir répondre à vos questions ok, aujourd'hui on va répondre à une question euh, très importante euh, um, je n'aime plus ma fiancée et je ne sais pas comment faire pour rompre. Tu plus ta fiancée. Et tu ne sais pas comment faire pour rompre. Ben, tu changes de pays. Hein. Et puis, tu changes tout tout, tout. tout Tu changes de nom. Tu changes de numéro de téléphone. Tu, tu, tu quittes tout, tu vois. Ça, Elle n'a plus de nouvelles de toi. Oh, là, ça mérite un bon... Coupé, fais surtout pas ça, c'est de lâcheté, ok? J'ai une autre chose, si tu l'aimes plus, c'est très simple, tu lui envoies un SMS et puis tu lui dis, c'est fini entre toi et moi. <rire> Couper, c'est de la lâcheté aussi. Ok, vous allez au restaurant, tu l'invites au resto, et puis euh, au restaurant, tu la regardes bien dans les yeux, tu lui dis, chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et tu lui dis, tu es désormais célibataire. <rire> Ah, ok, bon. Quelle autre façon encore Quelle est la meilleure manière de pouvoir rompre avec sa fiancée Tu lui envoies le passage de Joseph. Tu lui envoies exactement la partie là. Mais Joseph, moi, sa toi. fiancée, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre oui. secrètement avec oui. elle. Et puis tu mets point. Oui. <rire> Après, Je vais vous donner d'autres moyens encore. Vous rompre avec votre fiancé. Votre fiancé, si vous ne voulez plus, continuer avec votre fiancé. Vous allez voir un frère à l'église et vous lui demandez s'il est intéressé par votre fiancé. Et vous l'envoyez attaquer votre fiancé. Coupez, mauvaise idée. Faites surtout pas ça, ok Attends, j'ai encore une autre idée là. Vous voulez savoir comment rompre avec votre fiancé Je vous donne toutes les techniques pour pouvoir rompre avec votre fiancé. Ok, tu fais la chose qu'elle déteste que tu, fais, que tu fasses, mais tu fais ça à l'église devant les pasteurs pour qu'elle s'énerve devant les pasteurs. Et après tu lui dis, tu as osé t'énerver contre moi, contre les hommes de Dieu. Ça, je ne peux pas supporter ça. Parce qu'une femme qui ne respecte pas son mari, si tu... certaines personnes disent il est dégoûtant cet homme de dieu non mais non mais disons le ça ce genre de situation là on les rencontre dans les églises hein. faut pas suivre hein. moi je suis pasteur depuis des années hein. je vous dis depuis des années hein, les chrétiens parfois ils font des choses comme ça hein, je vous assure hein. ce que je vous dis là c'est réel je vous assure ils font des trucs comme ça et ce n'est pas ça qu'il faut faire pour pouvoir rompre avec ta fiancée si tu ne l'aimes pas ok je vais te dire dans le prochain épisode ce qu'il faut faire ok euh, pour pouvoir rompre avec sa fiancée. Ok, mais je vais te donner quand même un autre tuyau avant. Tu appelles tes parents, et puis tu demandes à ta mère d'appeler ta fiancée. <rire> et, de dire, et de dire, je ne veux pas que tu épouses mon fils. Et après, tu dis à ta fiancée, tu vois, ce sont mes parents qui ne veulent pas. La Bible dit, enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Tu sais, je ne peux pas désobéir à mes parents. Hein? <rire> Ça, c'est une autre stratégie. Même celle-là, si ta fiancée est remplie du Saint-Esprit, elle se rendra compte que c'est une stratégie que tu as préparée. C'est une stratégie venant du diable. Non, ne fais pas ça. Ok, dans le prochain épisode, je vais te dire comment faire bibliquement pour pouvoir rompre si tu veux rompre. À bientôt. Hé hey, hé hey.